Dans cette séquence nous allons nous intéresser à une troisième implémentation du serveur multi L'objectif de cette révision c'est de substituer la file de messages qu'on avait initialement programmée à la MANO par un ORE blocking Queue de requêtes. Donc E ça va être les requêtes. Et en fait ça veut dire que quelque part on va remplacer les méthodes insérer requêtes qu'on avait dans l'ancienne version par des PUTs et les extraits requêtes par des techs, hein, puisque c'est les approches qui sont bloquantes qu'on souhaite utiliser. On commence par euh, les utilitaires, donc vous voyez qu'on a toujours euh, la classe requête, mais là, bien évidemment, je récupère ici un aurait blocking queue, et évidemment, je n'ai plus besoin de 30 lock, ça c'est clair et du coup je n'ai plus la classe fil requête et cela économise 72 lignes de code. Log c'est line of code. Regardons donc le serveur, vous voyez que le serveur le constructeur a changé puisque désormais on ne lui passe plus une fil requête mais une vraie blocking queue de requête Jusque là pas de problème et effectivement il la sauvegarde. Et l'autre chose qui a changé, c'est que en fait, il fait ici un tech qui est potentiellement bloquant, alors qu'avant il faisait un lire message. C'est la seule chose qui a changé. La classe 1 client, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé non plus. On va toujours avoir, ben on va avoir le même modification, c'est-à-dire qu'il faut qu'on lui passe non plus une file requête, mais un aurait blocking queue de requête, qu'il va amoureusement stocker ici. Trace, requête traitée et euh, toString ne changent absolument pas. C'est rigoureusement le même code. Et au niveau de la méthode run, on ne va pas avoir énormément de choses qui vont changer. Puisque euh, on va ici essentiellement avoir le put. C'est tout. Sinon tout le reste, si vous regardez, c'est rigoureusement la même chose. La terminaison ne change pas, Enfin, tout est absolument identique. La classe principale, il n'y a pas énormément de changements non plus. Puisque du coup, avant de lancer le système, ce qu'on fait plutôt que de créer une nouvelle occurrence de fil requête, et bien on va créer une nouvelle occurrence de reblocking que de requête en donnant la taille de la file qui a été passée dans un des paramètres de commande et là on choisit qu'on est en mode équitable. Et à ce moment là ben, vous voyez que du coup ce qu'on passe eh bien c'est la file en fait la file euh, la variable elle a le même nom mais elle a tout simplement changé de type et puis on passe ici là on le passe ici là le client à part ça se comporte exactement de la même manière c'est lui qui a proqué la termination du serveur tout va bien. On démarre le serveur ici et puis c'est parti. Alors, il y a une classe qui ne change absolument pas, c'est la classe Servante. Il n'y a aucun changement dans Servante par rapport à la version antérieure. Tout simplement parce que Servante n'accède pas à la file de messages. Elle reçoit sa requête dans son constructeur et elle communique via une méthode du client dont elle a reçu la référence dans son constructeur. Elle ne voit absolument pas les files de messages, donc pas de souci de ce côté là. Donc, regardons une exécution et euh, sans surprise, si vous comparez avec les exécutions de la version précédente du serveur multithreadé, et bien vous allez trouver la même chose, euh, un comportement absolument identique. On a simplement substitué l'implémentation de la file requête par l'implémentation d'un utilitaire provenant de Java qui avait exactement le même comportement. Donc, en fait, au renommage des méthodes et à l'instanciation de cette file de messages prêt, eh bien le comportement est absolument identique. Que peut-on dire en guise de conclusion La solution est intéressante et en fait euh, Java dispose d'un ensemble d'utilitaires extrêmement riche et il n'y a pas de raison de se priver de les utiliser. Mais dans la vraie vie ces utilitaires peuvent ne pas exister et même s'ils existent bah, il faut les connaître et surtout il faut en connaître le comportement pour les maîtriser. C'est-à-dire que c'est sympa d'utiliser un truc un peu boîte noire. Moi bon, j'ai vu des gens avec un, un environnement qui est un environnement de, de Microsoft qui s'appelle .NET utiliser euh, des mécanismes sans savoir ce qu'il y avait dessous. Et du coup ben, ils ne savaient pas que euh, le mécanisme ici était un peu plus lourd que l'autre mécanisme là. Pour eux ils étaient juste équivalents. Et en fait non. Euh, si on regardait ce qui se passait à l'intérieur de la boîte, ça n'avait pas du tout euh, le même niveau de complexité. Voilà donc c'est important en général de bien comprendre les frameworks, de bien maîtriser les choses. Donc moi je suis très content qu'on ait d'abord implémenté la file de messages et là dans cette séquence je vous explique que finalement on aurait pu s'en passer donc les gros flemmards disent bah, bah, vous fait fait travailler pour rien. Non parce que vous avez compris comment cela fonctionne. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.